Bonjour à tous. Et voici une information très importante. Le montreur d'ours vient de grogner à côté d'un joueur. Bonjour tout le monde fermez là. Bonjour, est bienvenue dans mon Bonsoir, et bienvenue pour Lougarouia chez Saison 9. C'est le meilleur rôle de tous les LG confondus. Bon, en tout cas, on n'a pas été trubillonné parce qu'on est à 50 minutes de jeu et euh, pas eu de petits coups de, de, de, de, de trubillon. Et ça fait plaisir, ça fait Zumba qui a fait... Oh, Sifano Mais non J'en ai deux. Ah bah yo mec ça va mec Je veux bien quelques pommes rouges ouais Tiens j'en ai Parce deux. En fait vraiment je n'ai trouvé aucun bon biome pour ça Ça va bon. Ça va toi <rire> Ah bah voilà <rire> <rire> ah bah, ouais. Moi je suis bien chaud là Ralassez <rire> moi là <rire> Question d'un ox qui connais beaucoup Gap. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a très peur Il a rôle solo Ok bah il a -solo. Est il est le solo c'est ce que je me suis dit aussi, vers pour, moi, pour, pour, pour, pour moi il était rôle important, Ouais, c'est exactement la même dit, déduction il a... Bah en fait je l'ai croisé, je lui ai dit mec euh, t'as tes diamants ou pas, je lui vers lui tu sais pour lui filer Et vraiment il courait, il me fuyait, il me dit pose. Pos j'ai compris qu'il voulait qu juste gai que je le pose quoi aussi, et il ultra bizarre Et si ça se trouve, est-ce que ce serait pas lui qui s'est fait greux C'est ça expliquerait déjà pourquoi il est super tu vois Oh, et ben y'a des gens. Bah oh, salut! Oui. Oh bah t'es, un autre groupe là. Eh hey, Guillaume, Guillaume, t'as besoin de diamants, t'as besoin de diamants! Franchement, j'ai besoin de diamants! Ouais. Ah bon? Ouais. Ça tombe bien moi aussi. Ça tombe ah bah, bien. De 12! Je peux te donner. Non mais ça va aussi gros, tranquille, j'en ai autant que toi, c'est bon. ouais, mais c'est pas bah, mal. Moi, 12. moi, personne. Ok, moi, très bien, perso, je... Cool, je te donne de l'or quel... contre 4 diams. Oh! Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Oh, c'est énorme! Oh, le pauvre mec, le pauvre skin. Oh, c'est énorme, oh, c'est trop bien ce qui vient de Alors, se passer! Ah c'est trop bien oh, ce que. Ce qui est ah, très ouais, intéressant, c'est que euh, si euh, Ninjax est loup-garou, et ben bah, du coup les LG bah, sont sûrs qu'il n'est pas LGB. Tu dis, tiens, mmh. Oui, c'est vrai. Donc oui, oui, le truc? Pourquoi personne n'a de place trop ouais. en fait? Oh, Nijax, il a <rire> pas trop cher. Ah, bah du coup, <rire> oui. oui, avec, avec l'événement. Attends, mais t'as pas enchanté ton épée? J'ai des stratégies pour le cramer. Ok. Alors. Ouais, oui oui, vas-y, si tu veux. Alors, comme j'ai dit à. Comme j'ai dit à Shadoun, premier, premier petit A, on regarde avec qui il traîne pour potentiellement choper le, le couple. Ouais. Petit B, on le saute, s'il claque des popos, il est salateur. <rire> <rire> bah après, après, honnêtement, Ninjax n'aura pas le réflexe de claquer des propos. il sera déjà mort. Hein. Ah, tu penses Non, il, <rire> ouais, il sera mort. au pire, on le tape vite fait, tu vois. Genre on, le laisse, on le laisse le temps, quoi. Je me dis, on est, on est bien d'accord que le village n'a pas de chat village. Je sais que es non. Mais par contre, les LG, eux savent qui sont les LG entre eux. Ouais. Oui. Donc, toi, tu Jusque as, là, as les juste. Les, tr les trois rôles ont dit ouais, soit. Enfin, il y en a deux qui sont gentils et un qui est méchant. Donc, si tu t'es pris des votes, ça veut dire que c'est les LG qui t'ont voté, puisque le village n'aurait pas pris le risque de te voter en sachant que t'étais peut-être avec. Euh, maintenant... C'est très intelligent ce que tu viens de dire, Sifano Je sais pas. Hein. Pour non, on en va, vrai, honnêtement. Je sais pas Bichard ah, oui, oui, a voté oui, uniquement pour toi. On peut expliquer comment oui. ça marche. mon Tu vas Mais en vrai, Sifano si c'était pas moi qui avais initié le vote contre Ninja. Oh merde, je savais pas moi. Ça aurait été possible. Comment Bon la craft En vrai, c'est pas spécialement con parce que. Moi, j'ai dit ça pour rigoler, c'est moi qui initie un peu le truc, mais ouais. c'est fort probable qu'il y ait 3-4 personnes qui m'aient suivi dans le tas, qui, eux, soient LG et qui se sont dit, ah bah ouais, venons, vote Ninjax. Bah peut-être, ouais, tu vois, c'est pas, parce que de les, vote... LG, les LG, s'il est pas LG, euh, euh, ils le savent. Non, tu en, vois. en vrai, s'il y avait pas, s'il y a eu autant de votes, c'est peut-être parce qu'il est pas loup, du coup. je te le dis, je te le dis, pas compris. Si c'est eux les trois loups mec. Faut tout se Fatou quoi. Faut tout dire quoi. Faut tout faut le dire quoi à un moment genre. Faut me dire quoi genre quoi te Attends, je vais quand même révéler mon info à Gildvin en fait au bout là-bas. Richard, Richard, pas. pourquoi Ah c'était j'ai j'ai on est trop là. Vas-y. Vas-y, je peux venir Ouais, tu peux. Enfin je sais pas. Je sais pas en vrai. OK OK. Bah bah comme tu veux. Euh, C'est Bichard qui voit, honnêtement. Euh, en vrai, je prends mon bras droit fois tout. Ah euh, bah, euh, vrai, je, Honnêtement, je vous pas de trop traîner avec Guillaume. Pourquoi Bah, je le sens pas. Genre, tu le sens pas comment Genre, tu l'as reniflé et, et il pue Non, non, genre, euh, je sens une <rire> sensation, tu vois. J'avoue, belle voilà. métaphore. Bah, ouais, je sais pas, genre. Ça ferait allusion au rôle de renard, vrai quoi. Qu en vrai, genre, <rire> ça aurait été, ça aurait été très, très bien trouvé, tu vois. Après, c est, c est... Enfin, après tu, tu l'analyses comme tu veux ce que je veux dire, mais j'ai vraiment l'impression que tu fais fausse route sur moi. Oui, non mais je pense que je fais fausse route sur toi, mais oui. je préfère me faire fausse route et rester avec toi ouais, que non, ouais, je, comprends, ouais. Ouais, je comprends. que J'ai vraiment l'impression, mais je sais pas après si tu me retournes le cerveau, mais j'ai pas l'impression de te voir méchant, mais par contre j'ai l'impression que tu fais quand même fausse route sur moi. Je, ouais, je, en, en vrai je te dis ça pour éviter que si tu penses vraiment que c'est moi bon et que si au final c'est pas moi, tu, tu te doutes tu ouais. vois, de quelque chose ou quoi. C'est surtout pour ça, c'est pour éviter qu'il y ait confusion derrière quoi, mais franchement je pense pas. Je pense que tu fais ah, fausse y a du route monde qui est parti depuis Tu vois la... la, la... et en fait c'est pour ça que j'ai dit mais Sifano euh, en vrai... Euh... Ah. ah, bah t'as. Il est ancien eh ben voilà. ou range gardien. Voilà. Comment ça, il est ancien ou range Gardien gardien C'est petite fille, ancien ou range gardien. En gros, il y a deux rôles. Ouais. Ah, ouais. Il y a le rôle du camp opposé, quoi. Ouais, c'est ça, c'est orange gardien, quoi. <rire> alors, <rire> alors que. Alors... Oh Oh Oh, ça, c'était intéressant, cool. Pas chez nous. Du. Guil. Guil, il était avec Pib. Salvateur, attends, le Salvateur, il est déjà passé, les gars. Il y a. C'était qui c'était Ninjax ah. ben, Oh, le il est, est cupidon Il est méchant Il est forcément il faut méchant, mec Il est forcément méchant <rire> non, mais, non mais le cupidon, si le couple meurt, il est avec nous, non Ouais, mais il faut qu'il meure, quoi. Ouais, il faut qu'il meure, le couple. Ouais. Ok, venez, on trouve Linux. Ouais, il y a les là, à côté. C'est possible, possible qu'il y ah, ah, ait alors, mais ici. même. Mais moi, j'ai creusé. Ouais, je pense que les trois gros de tout à l'heure, c'est Magic, Frigiel et Ninjax. Ouais Ouais, je pense. C'était bizarre. Ah ouais? Attends. T'as vu? Putain! Quoi? T'as Non mais what? Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Non, pardon, mais si, sif! What the fuck? Attends, je t'explique, je t'explique. T'es quoi? T'es quoi sif? Ninjax était méchant, et du coup, il y a dit qui le suit, et Magic qui se met derrière et qui bute N.C entre temps. Ils l'ont pris en sandwich. Ok. Magic a tué. Voilà, regarde, okay, regarde, okay, regarde, okay. regarde, regarde, regarde. Ninjax, Ninjax c'était Bella dans les la Magic et pourquoi Magic, ouais. mais pourquoi Magic pourquoi Je sais pas, il, faire il a suivi NT, euh, il a suivi NT il il en fait. Je euh, sais que que pas, il fait pas le, possible, plastron. Si le plastron non plus. Euh Non, je t'ai donné d'ailleurs coach. Tiens, tiens d'ailleurs. Tiens, tiens. Écoute. Ouais, j'ai des trucs. Tiens, tiens, tiens. Bon, du coup, ça confirme. du coup, il était LG Ninjax. Ok, bon OK. Bon, j'ai vengé NT. Bah maintenant, il reste deux. Les gars, vous me faites peur. Non. Non, mais Sifano, tu vas forcément sa donc c'est bon. Attends, il est où, non, est mais attends, attends, attends. Sif, pourquoi t'aurais ouais. tué Magic alors qu'il est rival Comment tu pouvais savoir qu'il qu était méchant Je t'explique ce qui s'est passé. On a, on a, on a réussi Stop. à cramer que Ninjax ah, était okay. méchant, okay. d'accord Tu me suis ouais. Bon, t'as réussi à, donc. à le cramer Donc, on a. Mais ces mecs, on peut le faire aussi. On peut le tuer aussi. On peut le aussi, donc donc on l'a, s'est jeté dessus. Il y a Nt qui l'a poursuivi et, euh, mmh. et Magic qui était juste derrière. Au final, on s'est retrouvé bloqué dans des feuillages. Nt tapait Ninjax et par derrière Magic, qui était censé être avec nous, a buté Nt dans le dos. Donc moi, si tu veux j'ai essayé de défendre Nt. Mais Nt n'est pas mort pas bah oui, en fait. mais je sais mais je sais pas pourquoi par contre ça Mais je l'ai okay, vu le bah si. devant si. moi Si, bah si, si on sait si, pourquoi devant moi Bah non, non, non, non, par oh, contre, non. Oh, non Il, il, il, il, il, ah, il, il s'est fait, et, et, et, il s'est fait Il euh, s'est fait, il s'est fait Il contre qui, il s'est fait contre qui, NT NT, NT se fightait contre Ninjax Et Magic a tué NT C'est Magic qui a tué NT Alors pour moi c'est Magic qui a tué NT Parce qu'ensuite j'ai tué NT et il y a Ninjax qui... Qui est mort dans la foulée. Non, t'as okay, tué Nt C'est Magic Ninjax, qui a tué Nt. Non, c'est Nt qui a tué Ninja. Bah, eh bah ben vous savez quoi Nt. Oui. C'est qui qui t'a tué Alors attends. Alors, qui est-ce qui m'a tué euh, euh, qui je, je sais pas, tué? pas qui m'a tué. C'est marqué dans le chat ou pas non. Non, non. Alors justement, Nt. Ce que j'expliquais. Ce que Tu suivais Ninja. tu suivais Le problème, c'est que c'est que Magic me foutait aussi des coups en fait. Merci. Voilà. Donc en fait, il t'a attaqué par derrière. Je l'ai buté dans la foulée. Mais il t'a tué avant. Alors. Ouais, mais faut vraiment qu'on dire qui a tué NT, Il faut vraiment le dire là. Oui. Pour moi c'est Magic qui a tué N.T. C'est là que c'est Christian. C'est Magic, non mais on peut pas... Moi j'ai pas pu jouer N.T pas, devant pas. On est trop les gars aussi. Ouais, N.T était devant Magic donc j'ai pas pu Attends, attends, N.T, vite vite. Il faut juste que tu m'expliques un truc. Et vas je te que Donc t'avais Magic Knop qui te tapait dans le dos, toi tu focusais Ninjax. Est-ce que Ninjax est mort avant que toi tu meurs Est-ce que Ninjax est mort avant que moi Non, non, non, non, parce que j'étais là, j'étais là au moment où Ninjax, Ninjax, Ninjax, Ninjax est mort. Ninjax est pas mort non, non, non, non, justement non, non, non, avant que non, non, non, moi okay. Parce que je me suis fait la réflexion en me, disant, en me disant, en me disant, ah, il est, il est pas mort. Il ouais. bah, y, a, y a que deux choix possibles. Bah, c'est soit Magix qui m'a tué par derrière. Il s'est fait respal la sorcière. Si c'est Ninjax qui l'a tué, il est soit ancien, soit infecté. Mec je là, c'était juste là. C'est Gap c'est Gap C'était juste là. C'est Gap Mec, mec, il euh, y a s'appelle Il euh, y en a, un, chut, y a un, chut, un, qui est en moi sur un, la liste. Il mec, go. Et il est pas allé. Non, oui, effectivement. Et j'ai pas trop compris pourquoi. Et ben, donc, je sais du coup, pas. Moi j'ai voulu attaquer et je pense qu'il m'a tué derrière parce que oui, d'une manière ou d'une autre, j'allais peut-être à l'encontre de son Regarde, rôle. je sais pas. En gros, on me tape pas dans le dos. En gros, t'étais genre là, mais t'avais des feuillages, tu tapais Ninjax comme ça. Mmh. Et Magic était juste derrière toi et il faisait ça. Et il te tapait. Et du coup, moi je suis arrivé par derrière et il t'a tué, mais derrière la foulée, j'ai fait ça, j'ai vu tes Magic. Mais Ninjax était déjà mort à ce moment là C'est vous qui avez tué tous non, oui. c'est pas nous, c'est. Non, c'est pas, pas, pas nous, nous. nous c'est vous On était vous en train de parler. Avec en en fait, on, était raison. Raison. on pensait qu'il était loup. On pensait qu'il était loup. Qu lou. ouais, ouais. ouais. le, le fameux vrai. je pense que. Euh, bah, tapis, je vais te faire une conférence avec parce qu'il faut que ça bouge. Euh, je te le dis très honnêtement, euh, il y a un petit 80-90% de chance que les NT sont méchant NT Oui. Pourquoi Ah Oh Euh, ouais, oh. euh je donne un petit 80%, sachant qu'on connaît le rôle de Siphano maintenant. Enfin, Qu'on connaît le plus le rôle de Sifano, En fait. Parce que, en fait, sauf, sauf, sauf si c'est Ninjax qui a tué NT, NT est forcément méchant. Voilà. C'est sûr à 1000%. Mm -hmm. Ah. Ouais. Le What, Jupiter, fait... Il était où déjà est Et ben bah, du coup. D'où le fait qu'il avait peur. <rire> je comprends bien. Ah Ouais, de le fait qu'il ouais, avait ouais. peur, je comprends bien. Ouais, ouais, bah, ouais. Euh, j'ai récupéré. Ninjas? Ouais, Magic, j'ai ouais, récupéré un truc important. What? De the fuck euh, Ça, ça, ça c'est quoi C'est une poussée de poisson. Bon, honnêtement les gars, on voit, on voit uh, The G et on le, on le fume. Hein. The kill Ouais. En fait ce qui serait terrible là pour le... Ce qui serait vraiment... Ohlala. Là, là.